Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau mode d'affichage pour la boîte articles et la boîte calendrier. Alors je vais ajouter une boîte article sur ma page. Voilà qui est fait. Je prends quelques catégories. Et je vais afficher une vingtaine d'articles. Et on a ajouté pour la boîte articles le mode mur. Alors, quand je sélectionne ce mode d'affichage, Bokeh va placer les articles de manière horizontale dans cette boîte, comme pour faire une grille. C'est-à-dire que tous les articles seront alignés par le haut sur chacune des lignes. Voilà. On voit dans cette, euh, que dans cette manière d'afficher les articles, si euh, chaque article a la même longueur, visuellement ça va pas mal. Par contre, si on a des euh, articles de tailles différentes, on a beaucoup d'espace qui est perdu et euh, beaucoup. Alors, si on a besoin d'un affichage plus condensé, et plus dynamique, comme sur les sites Pinterest par exemple, dans les options de représentation du mode mur, je peux sectionner une disposition fluide. Et euh, quand je valide ce paramètre, euh, Bokeh va passer les articles de manière verticale essayer de euh, maximiser euh, l'utilisation de l'espace. Voilà. Ce qui se passe a ce type d'affichage, c'est que si je redimensionne ma fenêtre, on va pouvoir euh, redépasser les colonnes, les articles, pour utiliser de manière optimisée l'espace disponible. Voilà. Jusqu'à avoir par exemple une seule colonne pour mes articles. Voilà. Alors on a ce même mode d'affichage pour le calendrier ajouter une boîte à calendrier qu'on appelle agenda en mode mur. Voilà. Et pareil dans mon mode mur, je peux sélectionner la disposition fluide. Voilà, donc on a que des événements disposés de manière fluide dans cette boîte à calendrier. Alors, par défaut, euh, on affiche sur 4 euh, colonnes et si on regarde euh, au niveau euh, feuille de style, CSS, euh, donc le conteneur qui a cette classe Layout Fluide, ici, on peut changer la taille de chacune des colonnes. Donc, par exemple, je peux dire, je veux que mes colonnes prennent euh, 400 pixels et donc euh, va adapter finalement euh, la taille enfin le nombre de colonnes pour maintenir au maximum cette taille de 400 pixels Ou si je veux quelque chose de plus petit par exemple si je mets 100 pixels voilà, voilà on va en avoir huit euh, colonnes et ça s'adapte voilà. au fur et à mesure le colonne gap lui euh, indique la l'espace entre chacune des colonnes. Plus je l'agrandis, plus l'espace entre chacune des colonnes ici sera grand. Donc je peux reprendre ce sélecteur, euh, liste mur layout fluid. voilà je le copie, et euh, changer ma feuille de style, locale ou dans mon, ma charte graphique, voilà, et je vais dire colonne 8 150 pixels voilà. et ça va prendre ce paramètre après sauvegarde si voilà. je veux quelque chose de plus grand 300 pixels voilà Hop. voilà merci pour avoir suivi cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration